Ces, ces cahiers de récits sont le, le, la revue éponyme de, de, de l'axe transverse de recherche récits donc qui travaille sur les, euh, les, la technologie de manière générale et interdisciplinaire au sein de l'UTBM. Donc, c'est numéro 11 des, des cahiers de récits de 2019, regroupe les actes de deux journées d'études. Euh, la première, c'est une, une manifestation qui a eu lieu pendant dix ans en partenariat avec le Festival international du film entrevue, donc cinéma et histoire. Et elle regroupe les les interventions de, de cinq chercheurs spécialisés, français et étrangers, sur euh, la, la guerre de 14-18, donc le, le kaleidoscope international euh, que, que fournit, euh, que crée le, le cinéma par rapport à cette guerre. Euh, donc on a, euh, on a une, une approche qui est très riche, qui est très variée. Euh, on a tous en tête euh, l'archétype des, des, des films de guerre du cinéma hollywoodien. Ici, par exemple, on en voit euh, l'origine. Donc, euh, en 1925, avec euh, la grande parade, ou encore on peut penser euh, au film allemand euh, uh, Das Boot, qui est, euh, qui est, qui est mythique, euh, du début des années 80. Et là, en fait, on a le, le, le prototype de, de, de ce film de guerre sous-marine. Voilà, donc on a des, des, des analyses très intéressante sur, sur les formes visuelles, sur les formes sonores également, puisque pour reprendre l'exemple de The Big Parade, c'était un, un cinéma-concert, donc des interrogations sur les, sur les formes, mais aussi bien évidemment sur, sur le fond donc entre nationalisme et pacifisme, à la fois des films et de leur réception au national et à l'international. Euh, la deuxième partie de, de ces cahiers de récits, euh, c'est une journée d'études qui a été conçue en partenariat avec, la, avec le soutien de la, de la Maison des maisons des sciences de l'homme, euh, de, des sciences humaines pardon, de, euh, de Bourgogne et de Franche-Comté, et qui interroge la place des femmes dans les systèmes d'enseignement euh, technique. L'originalité, là, c'est que ce sont des systèmes d'enseignement technique régionaux euh, provinciaux euh, alors que ce sont surtout les systèmes euh, parisiens on pourrait dire qui ont été étudiés et la deuxième originalité donc euh, d'une part c'est interroger cet oxymore donc un euh, fr français en partie euh, des, des femmes techniciennes d'autre part euh, c'est de l'interroger au prisme surtout des campagnes il y, y a les villes et les campagnes hein, mais euh, surtout des campagnes avec des, des formations euh, donc ça du 19e siècle euh, au, au 20e siècle alors, le, le spectre général, c'est du 19e au 21e siècle, donc un spectre très large. Euh, mais donc l'intérêt, c'est de, de voir ces formations des, des campagnes, d'une part, et d'autre part, de voir des formations provinciales qui ne sont pas forcément en retard par rapport à ce qui pourrait être un modèle parisien. Donc ça déconstruit un certain nombre d'idées sur l'enseignement voilà, technique et les femmes en France.